Salut Allez, on y va pour cet exercice sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc tu as un cube ABCDEFGH, donc qui est ici. Donc on va passer directement à la première question, parce qu'on va devoir reproduire cette figure, tu vois, et construire les points I, J et K. Donc I milieu de EF, e, J milieu de EH, et K tel que AK égale 1 quart de AD. Donc voilà, là tu as le cube, donc là, la figure pour tout l'exercice. Donc on va s'intéresser juste au cube et au point IJK dans cette question, le reste on verra après. Donc en premier tu places ton point A, ensuite ton point B, tu prends bien le euh, côté du cube, donc il t'arrange en fonction de la place que tu as, etc. Donc moi si j'ai le choix, je prends 6 carreaux 6 cm, ça marche bien. Et en profondeur, tu prends la moitié, tu vois, tu te mets en diagonale comme ça, tu prends la moitié de ce que tu as là, du coup moi j'ai 3 carreaux en profondeur comme ça. Et ensuite tu fermes la base ABCD comme ça et tu fais attention aux arêtes cachées derrière. Ensuite, tu places ton point E, attention, E il n'est pas là, dans un cube, il est là. Et ensuite, tu tournes dans le même sens, EFGH comme ça. Ensuite, pour placer IJK, ben I c'est le milieu de EF, donc il va être, pour moi en tout cas, qui est pris 6 carreaux ici pour le côté du cube, il va être à 3, Tu vois 3 carreaux de E et de F, donc ça, euh, tu adaptes en fonction de tes mesures à toi. J, il est au milieu de EH, donc pour moi ça fait 1 carreau et demi, 1 carreau et demi là. Et K, donc tu as AK qui est égal à 1 quart de AD, donc tu vois, moi j'ai... 3 carreaux en profondeur ici, donc 1 quart de 3, bah ça fait 3 quarts, donc 0,75, donc c'est pour ça que K, il est juste avant, tu vois, là ça fait 1 carreau, bah K, je l'ai mis à 0,75, tu vois, ici. A voilà. à toi d'adapter en fonction de la mesure que tu as pris pour le côté du cube. Ensuite, on te dit qu'on va se placer dans le repère A, A, B, A, D, A, E. Donc ça, c'est très courant dans les cubes, tu dois être habitué, donc A à l'origine, A, B, A, L'axe X, AD l'axe Y et AE l'axe Z, en tout cas les vecteurs unitaires qui correspondent à, à chaque axe. Alors, 2A, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AE. Bon, la droite AE elle a plein de vecteurs directeurs, mais le plus évident ben, c'est AE, d'accord ça, tu n'as pas à le préciser, si la droite s'appelle AE, tu calcules le vecteur AE, on comprend ce que tu fais. Alors, si tu veux rajouter euh, le vecteur AE est un vecteur directeur. De la droite à E juste avant ici, tu peux le faire, mais moi je trouve que ça prend du temps pour rien et que surtout ça, ça apporte pas grand chose. Quoi. Voilà, Donc pour calculer le vecteur, les coordonnées du vecteur AE, bon on fait celle de E moins celle de A. D'accord, donc en colonne ça va te faire 0, 0, 1, puisque E, tu l'as ici. Voilà, et 0, 0, 0 pour A, puisque c'est l'origine, donc tu trouves 0, 0, 1, qui sont en fait les coordonnées euh, du, du point E, quoi. Tu vois on les retrouve là, puisque tu as, as retranché 0, 0, 0 à chaque fois, donc tu vois, le, le, vecteur, euh, le vecteur AE, quelque part, on aurait pu donner ses coordonnées directement, parce que c'est le vecteur unitaire sur Z, donc forcément ses coordonnées c'est 0, 0, 1, bon là j'ai juste mis le calcul ici pour mettre quelque chose. Quoi. Voilà, 2B, Déterminer un couple de vecteurs directeurs du plan FHK. Alors, pour déterminer ces vecteurs, ce que tu peux faire, c'est bloquer le premier point du plan et tu construis les vecteurs correspondants, tu vois, ça te fait FH et FK. Voilà. Ve Deux vecteurs directeurs de ce plan, ça peut être ces vecteurs-là, FH et FK. Alors, tu peux prendre ce que tu veux, ça peut être KH, KF, peu importe. On y va passage des vecteurs directeurs d'un plan c'est peut-être un terme que tu n'as pas trop entendu c'est deux vecteurs qui vont définir ce plan en fait. Voilà donc fh, Alors ça va être celle de H moins celle de F. On va aller voir sur la figure. Euh, voilà et on va avoir besoin aussi de celle de K, donc on va tout faire en même temps, tu vois ça va être celle de K moins celle de F. Donc on va aller voir les coordonnées de H, F et K sur la figure. Tu as H qui est ici, tu vois, donc toujours dans le même repère, hein, donc ça te fait 0 parce que tu ne décales pas sur AB. 1, 1, 0, 1, 1. Ensuite, tu as euh, F, donc 1, 0, tu ne décales pas sur AD, hein, donc 1, 1, 0, 1 du coup. Et K, il est sur l'axe AD, tu vois, donc, euh, donc ça te fait euh, 0, 1 quart, 0. Voilà, donc tu as ça ici, tu trouves moins 1, 1, 0 pour FH, et pour FK tu trouves moins 1, 1 quart, moins 1. Donc là, hop. par sécurité, en fait, moi j'ai regardé si ces vecteurs étaient collinaires ou non. En fait, comme on te dit que le plan s'appelle FHK, quelque part les vecteurs que tu vas prendre, bah, d'office on sait qu'ils ne vont pas être collinaires, mais bon, par habitude, il faut quand même, il faut quand même que tu prennes, prennes l'habitude de le vérifier, c'est mieux. Donc là, tu as un 0 dans le vecteur FH, euh, là, tu n'en as pas du tout dans le vecteur en as pas dans le vecteur FK, donc a priori, ben, voilà, on sait qu'ils ne sont pas collinaires, ces vecteurs-là. Mais pour que tu gardes l'habitude de faire le rapport des coordonnées, ben, j'ai gardé cette rédaction là Donc, tu fais cette coordonnée sur celle-là, tu es ici, ça fait 1, tu fais celle-là sur celle-là, ça fait 0, tu vois. J'ai pas fait 1 sur 1 quart, parce que si possible, je prends les coordonnées les plus faciles, là il y a une fraction, tu vois, donc j'ai évité. 0 sur moins 1, c'est plus facile, ça fait 0. Là tu ne trouves pas la même chose. 1 sur 1 est 0. Euh, donc ces vecteurs-là, ils ne sont pas collinaires, donc on est sûr qu'ils définissent un plan. Tu vois. Si on trouve deux vecteurs collinéaires là, là, en fait ça veut dire qu'ils ne définissent pas un plan. Voilà. Donc, voilà. il vaut mieux prendre l'habitude de le de le vérifier quand même au cas où. Alors 2C. Démontrer que la droite AE et le plan FHK ne sont pas parallèles. Alors, pour faire ça, en fait, tu peux prendre un vecteur directeur de la droite qui t'intéresse. Donc là, on a vu que c'était AE. Et tu peux prendre deux vecteurs qui définissent le plan qui t'intéresse, donc FHK, tu vois en fait ça se recoupe avec les questions qu'on t'a posées avant, là on t'a demandé AE, et là deux vecteurs, donc nous on a pris FH et FK, en fait ça ça doit te faire penser à euh, tout ce qui est coplanaire, c'est-à-dire si tu arrives à montrer que ces vecteurs sont coplanaires. imagine tu montres que AE, FH et FK sont coplanaires, ben finalement ça veut dire que la droite dirigée par ce vecteur, elle va être parallèle à, euh, au plan dirigé par ces deux vecteurs-là, alors elle ne sera pas forcément incluse dans ce plan-là, parce que les points A et E, en fait, ils n'appartiennent pas au plan FHK, tu vois. Donc elle sera juste parallèle, il faut faire attention. Coplanaire, quand tu montres cette égalité vectorielle, coplanaire, ensuite, pour la droite et le plan correspondant, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont que la droite est incluse dans le plan. Ça, ça peut vouloir dire si un de ces deux points appartient au plan, mais si aucun de ces deux points n'appartient au plan, bah, ça veut dire que seulement que la droite est parallèle. Il faut faire attention à ça. Donc là, on va partir sur ça. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour montrer que des vecteurs sont coplanaires, mais il faut avoir ce type de relation entre ces vecteurs. Tu vois, on appelle ça une combinaison linéaire. Donc si tu arrives à montrer que AE est égal à AFH plus BFK, ben ça veut dire que ces vecteurs sont.. Alors j'ai dit collinaire, je ne sais plus, c'est coplanaire. Hein. Voilà, donc on ne le sait pas pour l'instant, supposons qu'il existe A et B réels tels que ça. Voilà. Et on va voir ce que ça implique. Ok. Donc, alors et là, on va remplacer AE, FH et FK par les coordonnées des vecteurs qu'on a déjà trouvés précédemment. Donc ça te donne cette relation vectorielle, tu vois. Donc là, tu as trois axes toujours dans l'espace. Hein. Euh, ça te fait donc X, Y, Z. Et donc ça va te faire trois lignes. 3, Un système euh, qu'on va voir après à trois lignes. Donc la première ligne, ou plutôt je vais le faire à côté si tu as besoin de l'étape intermédiaire, ici. Euh, donc ça te fait 0 égale A fois moins 1 plus B fois moins 1. Ensuite 0 égale A fois 1 plus B fois 1 quart. Et 1 égale, égale A fois 0 plus B fois moins 1. Voilà, en fait c'est le système qu'on va retrouver ici, tu vois. Alors tu fais attention, hein, le, le A il est devant tout le premier vecteur, et le B il est devant tout le deuxième, Donc là c'est des multiplications à chaque fois. Bon je le précise une fois, en fait on va le faire plusieurs fois dans l'exercice. Donc je le précise bien une fois, et puis après on ira un petit peu plus vite. Donc, voilà, si tu veux passer par cette étape là au brouillon, carrément sur ta copie, n'hésite pas à l'écrire. Mais tu vois en fait on peut tomber sur ça assez directement, donc si tu as l'habitude, pourquoi pas euh, passer à cette étape euh, directement. Donc, tu vois par exemple ça, ça fait moins A, ça ça fait moins B, ça tu peux le barrer, ça ça fait moins B, etc, etc, tu vois, ça ça fait pas là. Voilà. Donc on tourne sur ce système, trois équations à deux inconnues, ok donc, tu numérotes tes lignes, 1, 2, 3, et on passe à la résolution, Alors, on va commencer par la ligne la plus simple c'est celle-là celle tu vois, on a presque b, donc 1 égale moins b, du coup ça va te faire b égale moins 1. Donc on va commencer par cette ligne là, donc b égale moins 1, ensuite on va passer à la ligne numéro 1, qui est la deuxième plus facile, tu vois, donc tu as 0 égale moins 1 moins b, et du coup ça va te donner 0 égale moins a moins moins 1, c'est-à-dire la valeur que tu as trouvée là. Donc ça te fait moins a plus 1, ça, ça fait plus 1. Et ensuite tu fais passer ton moins a de l'autre côté, donc ça te fait a égale 1 directement. Voilà, alors là attention, là tu as trouvé deux valeurs pour a et b, ça ne va pas forcément dire quelles sont solutions de ce système-là, tu vois. Bon maintenant il faut vérifier avec la deuxième ligne, donc il faut injecter les valeurs que tu as trouvées pour a et b dans cette ligne-là et regarder si ça fait 0. Donc on va faire a plus un quart de b. Maintenant, ça te fait 1 plus 1 quart de moins 1, tu vois. Un quart de moins 1, ça fait moins un quart. Et 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts, ça fait pas 0, tu vois. Donc il y a un problème en fait. Les valeurs de A et de B qu'on a trouvées, elles ne sont pas solution. Donc on dit que le système est incompatible, donc il n'y a pas de solution. Donc finalement, ce qu'on a supposé au départ, ben, c'est faux. Okay donc tu dis qu'il n'existe pas A et B tel que ça. De plus, FH et FK, on a déjà vu qu'ils n'étaient qu pas collinaires. Donc, tu peux très bien avoir cette relation-là. Donc si tu as deux vecteurs collinaires là et là, forcément le troisième il est coplanaire aux deux premiers. Ça C'est un cas particulier qu'il faut avoir en tête. Donc si tu as ça, as encore une, une possibilité pour que les vecteurs soient coplanaires. Donc il faut juste l'éliminer en disant que FH et FK ben, ne sont pas collinaires. Ça on l'a vu précédemment. Donc là tu es sûr maintenant que AE, FH et FK ne sont pas coplanaires. Et comme on a dit tout à l'heure, ben, si tu as ça, en fait, ça veut dire que AE, donc la droite AE dirigée par le vecteur AE, et le plan FHK dirigé par ces deux vecteurs-là, ben, ils ne sont pas parallèles. OK Voilà, Donc on va passer à la partie B. M est un point de la droite AE, donc 1 petit a. Justifier que le point M a pour coordonnée 0, 0 a où A est un nombre réel. Alors déjà, on va aller voir la figure. Alors le point M il est ici, tu vas comprendre pourquoi on le met ici dans les questions suivantes. Pour l'instant, on te dit qu'il appartient à la droite AE, d'accord J'ai prolongé la droite AE en jaune, il peut être partout sur cette droite pour l'instant. Alors, ce que tu peux remarquer, c'est que s'il est sur AE, en fait, sa coordonnée sur X, elle est nulle déjà. Sa coordonnée sur Y, elle est nulle aussi. Et en fait, il n'y a que sa coordonnée sur. Il va avoir une seule coordonnée non nulle, en fait, c'est la coordonnée sur Z, si tu veux. Voilà, donc à partir de ce moment-là, en fait, bah, on pourrait presque conclure déjà que les coordonnées de M, du coup, ça va être 0, 0 et une, une variable, quoi qu'on peut appeler A. Moi, je l'ai rédigé autrement, en fait, si tu veux, euh, comme M appartient à AE, en fait, tu vas avoir le vecteur AM et le vecteur AE qui sont collinaires, donc on va pouvoir dire que AM égale AAE, ou KAE. Ici, on dit A parce qu'on te propose A. Quoi. Donc, je vais te montrer comment tu peux rédiger ça, mais dans tous les cas, on pourrait presque le déduire de la, de la figure. quoi. Si tu veux. Voilà. Donc, M appartient à AE. donc... AM est égal à, A à e, ou KaE, mais ici on va utiliser A. Alors pourquoi je l'ai écrit comme ça C'est parce qu'en fait, pour déterminer les coordonnées d'un point, en fait, on peut déterminer euh, l'expression du vecteur correspondant, c'est-à-dire de l'origine à ce point. Tu vois en fait, AM, bah, finalement, ça te donne les coordonnées du point M, puisque celle de A, c'est 0, 0, 0. C'est un truc qu'on fait souvent, ça. En fait, c'est égal à, A à e, mais avant, tu peux écrire donc, 0 ab plus 0AD, plus AAE. Tu vois, en décomposant le vecteur AM dans notre base, en fait, on fait apparaître les coordonnées du point M Tu vois, 0, 0, A, 0, 0, A. Donc, ça, tu l'as peut-être vu dans d'autres exercices. C'est un truc qu'on fait couramment. Voilà. Alors, 1B justifie que le point M appartient au plan FHK, s'il vérifie, donc HL, etc., etc. Donc là, tu vois, ça ressemble à ce qu'on a fait à la question 2C. En fait, le point M, si tu veux qu'il appartienne à FHK, il faut qu'il soit coplanaire au point FHK, d'accord Quatre points coplanaires. Donc en fait, il faut que tu aies une relation du type de celle qu'on a vue à la question 2C entre trois vecteurs formés par ces quatre points. Tu vois, donc on pourrait prendre n'importe quoi... Euh, M, F, M, H, MK, mais là on te dit, on te parle des vecteurs HM, HF, HK. Tu vois, si tu bloques le point H ici, bah, je peux former ces trois vecteurs, tu vois. Comme ça, jusqu'au point M. Voilà, ça te donne HM, HF, HK. Si tu arrives à vérifier cette relation-là, à montrer qu'elle est vraie entre ces trois vecteurs, bah, finalement, ça veut dire que les quatre points hein, qui composent ces vecteurs sont coplanaires. Voilà. Donc. Ben là on a tout dit, en fait je l'ai juste rédigé un petit peu mieux ici. Donc toi tu veux que le point M appartienne à FHK, dans ce cas-là les quatre points seront coplanaires, donc les vecteurs seront coplanaires aussi, et donc il existera X et Y réels, tels que, etc. etc. cette relation-là, bon tout à l'heure nous on a utilisé A et B, eux ils utilisent X et Y, c'est exactement pareil. Hein voilà. Donc ça on va l'utiliser tout de suite. 1C, vérifier que le point d'intersection M de AE et FHK, pour coordonnées, 0, 0, 1 tiers, donc on te demande de montrer que A est égal à moins 1 tiers, euh, en déduire les valeurs de X et Y. Alors, on va partir de cette relation-là, tu vois, alors, quelque part, en passant par la 1B, on sait que ça, ça va être vrai. Ça, ça va être vrai, si tu veux. D'accord Mais comme... Euh, moi, j'ai plutôt l'habitude de rédiger en supposant qu'il existe, donc en supposant qu'en fait, on n'est pas encore sûr qu'on a cette relation-là qui, qui est vérifiée, si tu veux. J'ai supposé... Que, enfin, j'ai voilà, rédigé comme ça. Mais on pourrait presque... Euh, on pourrait presque partir de là et dire « donc ». Et après, on, on découle sur le système. Voilà. Cette, cette, cette rédaction-là, en fait, c'est celle que tu verras dans d'autres vidéos, etc., dans, dans ce genre de questions. Quoi. Donc, je l'ai gardée. Alors, donc là, on va remplacer HM, HF et HK par leurs coordonnées. Okay, donc là, tu vas avoir celle de M moins celle de H. Là, tu vas avoir celle de F moins celle de H. Et là, celle de K moins celle de H. Alors, les coordonnées de F, H et K, on les a déjà vues précédemment. Juste, celles de, de M, tu vois, elles sont là, 0, 0, A. Et, et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai quand même rajouté une petite... Euh, Étape de calcul pour avoir les coordonnées de ces vecteurs. Donc là, tu vois les calculs qui sont faits, rien qui change, c'est juste on fait les petits calculs. Et comme tout à l'heure, tu vois, on tombe sur un peu le même système qu'à la, euh, qu la question 2C de la partie A. Et on va passer d'une relation vectorielle, donc toujours pareil sur x, y et z, à un système de trois équations et cette fois trois inconnues. Tu vois les deux inconnues qu'on a là, mais la troisième, elle vient du point M dont on ne connaît pas la, la coordonnée. Quoi. Voilà, donc pareil, tu peux te mettre l'étape intermédiaire ici. Si tu as besoin, je te mets juste la première ligne. 0 égale x fois moins 1 plus y fois 0. Tu vois, ensuite tu barres, ça, ça fait moins x. Et donc tu trouves ça, en fait. Tu vois, ça, hop, je suis trompé. C'est x fois 1 plus y fois 0. Ouais, c'est ça et donc tu tombes sur ça, 0 égale x, ensuite tu fais pareil pour les autres lignes, je ne te remets pas les détails, j'ai détaillé ça dans la question précédente qu qui ressemblait, et donc tu tombes sur ce système. Voilà. Donc On va commencer par la première ligne qui est la plus simple, en fait elle est déjà faite, 0 égale x, donc on va juste l'écrire dans l'autre sens, et dire que ça fait x égale 0, Ensuite on va passer à la deuxième. Alors pourquoi la deuxième Parce qu'elle paraît plus compliquée que la troisième, c'est que là, pour l'instant, dans la troisième, tu ne connais rien. Tu ne connais ni a ni y. Donc finalement, tu ne peux pas la résoudre. Tu vois, une équation de deux inconnues, c'est on est bloqué. Quoi. Donc on est obligé de passer par la 2. Donc là, tu vas remplacer x par 0. Ça va te donner moins 1 égale moins 3 quarts de y. Tu vois Donc c'est ce que tu as ici. Je l'ai remis dans l'autre sens juste pour avoir l'inconnu à gauche. Et là, tu fais passer ton 4 tiers. Ton moins 3 quarts, pardon, de l'autre côté. Ça te fait moins 1 sur moins 3 quarts. Voilà, donc tu peux barrer les moins, et 1 sur 3 quarts, bah ça fait 4 tiers. Donc on trouve y égale 4 tiers. Ensuite, tu injectes ça dans la ligne 3, tu vois. Ici, tu remplaces par 4 tiers, donc ça te donne 1 moins 1 égale moins 4 tiers. Et tu fais passer ton 1 de l'autre côté, donc ça te donne moins 4 tiers plus 1, ce qui fait moins 1 tiers, tu vois. Donc, on récapitule, on trouve bien a égale moins 1 tiers, donc ça donne les coordonnées de m, 0, 0, moins 1 tiers, c'est ce qu'on voulait. Et au passage, dans cette question, on te demandait aussi en déduire les valeurs de x et y. Tu peux... bon, en déduire c'est un peu, un peu mal choisi je trouve, parce que ça donne l'impression qu'on trouve a et ensuite qu'on trouve x et y. En fait on les trouve toutes en même temps, c'est pas grave, Tu précises x égale 0 et y égale 4 tiers. Voilà. Ensuite, on te demande de placer, euh, donc de placer le point M sur la figure. Hop, on va figure. Alors, le point M, il va être ici, tu vois, parce que moins un tiers, donc 0, 0, moins un tiers, ça, ça fait 1, tu vois. Donc 6 carreaux vers le haut, ça fait 1. Donc si tu veux moins un tiers, en fait, ça peut te faire moins un tiers de 6, encore moins 2. Moi, ça me fait moins 2, tu adaptes en fonction de, du côté du cube que tu as pris, quoi. Voilà, donc le point M, on va le trouver ici. Et euh, on peut aussi vérifier un truc, c'est que nous, on a trouvé que x était égal à 0. Donc ça, ça va partir ici. Et y, ça fait 4 tiers. Donc en fait, tu as aussi HM égal 4 tiers de HK. Donc ça, au passage, on peut le vérifier sur la figure. Tu vois, HM, il est ici. Et HK, il est là. Donc, à 4 tiers, ça fait 1,3 à peu près. Donc, tu vois, on a à peu près ça. Et ça, et ça, voilà, ça c'est plus grand de. Euh, comment dire Si tu multiplies ça par 1,3, bah, tu vas trouver ça. Okay Donc, ça paraît, ça paraît cohérent. Alors, on va passer à la partie C. En fait cette partie-là c'est un peu la partie bonus, elle est indépendante des deux premières, elle est un petit peu difficile, il y a des questions qui ne tombent vraiment pas souvent au TS, bon, au moins tu les auras dues, tu les auras vues une fois comme ça. C'est surtout la, la dernière en fait qui est un peu euh, vraiment difficile. Donc voilà, les deux premières essayent de t'accrocher un peu, et la dernière, si tu décroches, c'est pas très grave, c'est pas. Voilà, c'est un peu du bonus, on va dire. Donc, pour chaque affirmation, c'est un vrai ou faux. Euh précisé donc si elle est fausse ou vraie ou fausse c'est justifié. On te dit P est un plan qui passe par le point A et le uh, vecteur directeur U et V dont on précise les coordonnées. Alors ça on va l'utiliser après. Donc l'affirmation 1 c'est le point M de coordonnées moins 1, moins 1, moins 10, est un point du plan P. Ok. Alors ça tu l'as peut-être pas euh, vu précisément en cours, en fait c'est dans le cours mais bon c'est pas non plus très important. Euh, si tu veux pour définir un plan euh, on peut passer aussi par une représentation paramétrique, un peu comme une droite, si tu veux. Une droite, en fait, on va s'arrêter quelque part par là, tu vois, avec un seul paramètre, donc ce le paramètre T par exemple. Et pour un plan, en fait, il suffit de rajouter donc, un autre vecteur directeur, puisqu'un plan est défini par deux vecteurs, euh, et un autre paramètre. Donc si tu as un paramètre, un premier vecteur, un deuxième vecteur, un premier paramètre, un deuxième paramètre, ben, ça te fait une représentation paramétrique de plan, cette fois. Voilà. Donc si tu veux, ici, donc sur le même principe qu'une représentation de droite, ben en premier tu places ton point A1, 0, moins 2. 1, 0, moins 2, ton point A ici. Ensuite, ton premier vecteur donc, qui est 0, moins 1, moins 1, 0, 3, pardon. Donc U. Et le deuxième donc, qui est euh, ici. Donc, 0, 1, 2. Donc ça c'est le vecteur V. Voilà, tu précises bien que T et T' appartiennent à R, c'est bien deux paramètres différents. Tu vois. Voilà, maintenant comment on peut vérifier que le point M appartient ou pas à ce plan ben, Un peu comme quand on, comme, comme on ferait pour vérifier qu'un point appartient à une droite, on va prendre sa première coordonnée, et on va la remplacer dans euh, la représentation du plan. Tu vois. On va prendre ce moins 1, on va le mettre là. Moins 1 égale 1 moins t, du coup c'est pour ça qu'on a ça. Et on va trouver t égale, euh, t égale 2. Donc là, tu peux juste faire passer. En fait, ton t, ton moins t de l'autre côté, ton moins 1 ici. Si tu arrives à le faire en même temps, ben c'est mieux. Et au passage, tu changes les signes, et ça te donne directement t égale 2. Okay, donc ça, c'est le t qui correspond à la coordonnée sur x de, de m. Okay. Voilà, maintenant, on va faire pareil avec la deuxième coordonnée, donc, on va la mettre là, à la base de y, et ça te donne directement moins 1 égale t prime. Donc du coup, t prime égale moins 1. Bon, ça, ça c'est pareil, j'ai juste euh, mis t prime à gauche. C'est pas très utile. Hein. Si tu veux mettre directement t prime égale moins 1, tu peux... Tu peux le faire. Voilà, donc là, c'est le t' qui correspond à cette coordonnée. Et maintenant, il faut vérifier qu'avec ces valeurs de t et de t', on retrouve bien la coordonnée sur z du point M. Donc on va mettre, injecter t et t' dans z, ici. Donc on va remplacer ce t par 2, ce t' par moins 1. Et on va regarder si ça fait moins 10. Donc ça donne ça, moins 2, moins 3 fois 2, plus 2 fois moins 1. Donc ça fait moins 2, moins 6, moins 2. Et moins 10. Voilà. On trouve bien la coordonnée sur z du point m, donc ça veut dire que ce point m, de coordonnées moins 1, moins 1, 10, appartient bien au plan B. Donc c'était vrai. Alors, affirmation 2, pardon, la droite D qui passe par le point B et de vecteur directeur W est parallèle au plan P. Alors tu vois, on a fait plusieurs fois hein, l'histoire de parallélisme entre droite et plan dans, ce, dans cet exercice-là. Et là, quelque part... Donc là, c'est un petit peu pareil. Si tu veux montrer que cette droite... tu faut regarder, en fait, si cette droite est parallèle au plan P ou non. En fait, tu prends un vecteur directeur de cette droite, donc W, ici. Et tu regardes s'il est coplanaire à deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc U et V. Donc on va regarder si W, U et V sont coplanaires ou non. Donc alors, coplanaire, ça va te faire penser à... Euh, l'égalité, la combinaison linéaire, là qu'on a vu deux fois dans cet exercice déjà. Donc on va faire pareil, supposant qu'il existe A et B, tel que voilà cette relation-là, tu vois, avec W, U et V. Et, bon, comme on l'a vu deux fois, déjà, bah, je, vais, je vais passer un petit peu plus vite. En fait, tu remplaces W, U et V par leurs coordonnées. Donc ce que tu as ici, elles sont données dans l'énoncé. Tu vas obtenir ce système-là, d'accord Je te remets quand même au cas où la première ligne, juste que tu vois ce qui se passe, donc a fois moins 1 plus b fois 0, voilà, etc., etc. Tu tombes sur ce système, donc trois équations, deux inconnues, et toujours pareil, donc tu commences par la ligne la plus simple, c'est celle-là, tu vois, en fait, tu as déjà la valeur de, de b, tu l'écris dans le sens, b égale moins 2, et ensuite tu isoles la première ligne, euh, là elle est presque finie, celle-là, a égale moins a, ça te donne a égale moins 1. Alors tu as déjà, donc, tes deux... Euh, bah, tes deux inconnus hein, qui, sont, qui sont déterminés. Donc tu n'oublies pas de vérifier en fait, la dernière ligne que tu n'as pas utilisée encore. Tu vois donc, moins 2 et moins 1, on va les mettre là, à la place de A et de B, on va regarder si ça fait 4. Voilà. Donc, moins 3 fois moins 1, plus 2 fois moins 2. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. Donc, moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Et 2 fois moins 2, ça fait hop, moins 4 voilà, donc tout ça, ça te fait moins 1, ça fait pas 4, moins de 4, donc ça va pas, tu vois Donc le système n'a pas de solution, on dit qu'il est incompatible, donc ce qu'on a supposé au départ c'est faux. Au passage, tu précises que U et V, donc les vecteurs qui sont là, ils sont pas euh, collinaires, ils sont pas collinaires parce qu'ils définissent le plan P, donc automatiquement, si tu veux, ils sont forcément pas collinaires, et puis tu peux aussi vérifier qu'ils sont pas collinaires avec leurs coordonnées, tu vois. As un 0 ici pour U, tu as un 0 là pour V, donc si on faisait le rapport des coordonnées, ça marcherait pas. Donc, ben finalement, D, voilà, donc ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires, donc D qui est dirigé par W et P qui est dirigé par U et V ne sont pas parallèles. Voilà, donc c'était faux. OK, bon encore, ces deux premières questions, même si c'est des choses qui sont un petit peu moins vues dans le, dans le cours, représentation paramétrique de plan, ça peut passer. La troisième, tu vas voir, c'est un, un petit peu chaud, donc si tu décroches, comme je te disais, c'est pas grave, t'attardes pas sur cette question-là. Voilà. Si tu arrives à t'accrocher, très bien. Donc le plan, alors ça c'est un Q en fait, ça c'est un P bizarre, ça c'est un Q bizarre, donc plan Q, et le plan euh, qui passe par C euh, de coordonnées, etc., et de vecteurs directeurs U' et V', donc un nouveau plan. Là, on te demande de montrer que Q est parallèle à P. Okay. De regarder en tout cas si c'est vrai ou pas. Alors, si tu veux, dans l'espace, il n'y a pas 36 000 solutions, euh, soit les plans se coupent en une droite, niveau, euh, soit ils ne se coupent pas, ils sont parallèles. Bon. Donc en fait, si tu veux, une façon de répondre à cette question, c'est de regarder, d'étudier l'intersection en fait, de ces deux plans. Alors le truc, c'est que là, ces deux plans, ils sont euh, définis par leur représentation paramétrique. Donc on va avoir deux paramètres pour le premier plan, T et T'' et deux paramètres pour le deuxième. Donc ça fait quatre paramètres, et du coup ça va te faire des équations un petit peu compliquées. C'est pour ça que je te disais, euh, je te disais ça au début. que euh, ça allait être un petit peu compliqué. Bon, on va récapituler. Alors, le plan P, donc sa représentation paramétrique, elle est là, elle ne bouge pas, on l'a vu tout à l'heure. Et la nouvelle, le, le plan Q, a pour représentation paramétrique euh, celle-là. Alors Tu vois, tu as le point qu'on te donne dans l'énoncé, celui-là le vecteur, ça c'est C, ça c'est U', et ça c'est V'. V', pardon. v Voilà, donc tu as une représentation paramétrique, et attention, les paramètres que tu as ici, K et K', il faut surtout pas que ce soit les mêmes que T et T'. C'est pour ça que je te disais, tu as quatre paramètres, donc ça commence à faire. Là on va supposer que P et Q sont séquents, et donc euh, leur intersection, qui est une droite, hein, si elle existe, va vérifier... Non, on fait comme si on étudiait l'intersection de deux droites, mais en plus compliqué si tu veux. Donc, on va égaliser les deux x, les deux y et les deux z. C'est comme ça qu'on cherche les intersections. Donc, du coup, tu vas avoir 1-t égale ça, t' égale ça, et ça égale ça. Okay Donc, c'est ce que tu vois ici. Alors là, tu as... le plan P, et là... Tu vois, Q. Ok. Alors là, le truc, c'est que ça te fait un système de trois équations à quatre inconnues. Donc ça, c'est sûrement pas habitué. Bon, on va le résoudre. Comme je te disais, c'est un truc un peu spécial ici. Si ça te paraît trop difficile, tu zappes, c'est pas très grave. Donc, dans un, quand on a trop d'inconnues, comme ça, plus d'inconnues que d'équations, forcément, on va se retrouver avec des inconnues en fonction... On va essayer de, de comment dire d'exprimer de, toutes les inconnues en fonction d'une autre. On est un peu obligé de faire comme ça. Donc là, en fait, tu vas voir, on va tout exprimer en fonction de k. Donc je vais détailler ça ensuite dans les calculs. Donc, ce qu'on va faire, déjà, la ligne 2, tu vois, on a t' égale 2 plus k plus 2k'. Donc, c'est presque ça. Tu vois, on a t' en fonction de deux autres euh, variables. Tu vois, en fonction de k et k'. Ça serait bien si on l'avait juste en fonction de k' ou de k. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Donc, la ligne 2, on ne va pas toucher. La ligne 1, qui est ici, tu vois, on peut avoir un petit peu la même chose que la 2 si on travaille un peu. On, va faire, on peut avoir t en fonction de k et k'. Donc on va prendre cette ligne-là. Et on va faire passer. Donc si tu fais passer donc 1 moins t, tu vas te retrouver avec... Donc tu fais passer le moins 1 de l'autre côté. Hein, euh, pardon, le 1 qui est à gauche. Donc celui-là, tu le fais passer de l'autre côté. Donc ça te donne moins 2, moins k, moins 3. K d'accord. Et si tu veux passer à plus t, tu changes tous les signes, plus, plus, plus. C'est ce que j'ai mis ici, mais tu vois t égale 2 plus k plus 3k'. Donc t' et t, on les a tous les deux en fonction de k et k', c'est déjà pas mal. Maintenant on va prendre la troisième relation, et on va injecter ce qu'on a trouvé pour t' et t dans cette relation-là. On va remplacer ce t par 2 plus k plus 3k' qu'on a là, et ce t' par ça. Donc c'est cette ligne-là, tu vois ici. Cette ligne-là, en fait, c'est la ligne 3 qui est réécrite en remplaçant t et t' par ces deux expressions. Alors ça te donne un gros truc. Bon, finalement, c'est pas très très compliqué, mais c'est un peu long. Et après, tu as juste à développer. Tu vois, tu développes là, tu développes ici. Donc ça, a priori, il n'y a pas de gros soucis. Euh, et ça te donne cette ligne-là. Tu vois Alors là, on va simplifier un peu, parce qu'en fait, les cas vont partir. Moins 3, plus 2, plus 1. Et les cas les tu vas en avoir moins 10. Tu vois, moins 9, plus 4, moins 5, moins 5, moins 10. Okay Et les constantes, tu vas en avoir moins 8 ici, plus 4, moins 4, plus 1, moins 3. Comme tu as un moins 3 à gauche, bah, tu le fais passer de l'autre côté, hop, ça devient plus 3. Voilà, moins 10K égale 3, tu tombes sur ça. Donc tu vois, au passage, c'est pas mal, parce que les K, on les a enlevés, et on va pouvoir trouver K'. En fait, on trouve K' égale moins 3 dixièmes. Tu fais passer le moins 10 dessous, ça te fait moins 3 dixièmes. Donc c'est pas mal, on a déjà trouvé une inconnue. Ensuite, cette inconnue, qui n'est plus une inconnue, du coup, moins 3 dixièmes, bah, tu vas l'injecter dans T, et dans T' prime on va voir ce que ça donne. dans T, donc dans la première, ça te fait 2 plus K, plus 3 fois... Euh, moins 3 dixièmes du coup. Et 3 fois moins 3 dixièmes, ça fait moins 9 dixièmes. Et quand tu fais 2 moins 9 dixièmes, ça te donne 11 dixièmes. Donc on trouve t égale 11 dixièmes plus k. On fait la même chose pour t'. Et ça donne t' égale 7 cinquièmes plus k. Donc tu vois là, on a t, euh, pardon, t et t' en fonction de k. Donc ça, en résolvant ce genre de système, on ne peut pas avoir mieux. d'accord 4 inconnus pour 3 équations, en fait, comme je te disais, as, tu vas toujours tomber sur... En tout cas, le mieux que tu puisses faire, c'est tomber sur ce genre de, de relation. Donc, on ne va pas aller plus loin, et on va voir ce que ça implique euh, en injectant maintenant les nouvelles les expressions de T', T' et K' dans, dans les plans, dans les représentations des plans. Donc là, du coup, ça va donner X, Y et Z égale ça, je vais t'expliquer pourquoi. On va remonter un petit peu. Donc là, par exemple, x égale 1 moins t. Ben maintenant qu'on sait que t, c'est ça, 11 dixième plus k, et on va remplacer t par 11 dixième plus k. C'est ce que tu vois ici. Tu vois 1 moins ça, ça va te donner moins 1 dixième moins k. Bon. Maintenant, y égale t'. t', nous on sait que c'est 7 cinquièmes plus k, donc ça donne ça directement, tu vois. Alors ce qu'on est en train de faire, ça marcherait dans les deux plans. Hein. C'est-à-dire que injecter T et T' euh, ici, K' ici, ça va marcher, hein, ça va donner la même chose, puisqu'on a, on a travaillé sur l'intersection, d'accord? Donc quand tu réinjectes dedans, c'est censé donner la même chose, sinon ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Voilà, et nos Z on va faire la même chose, sauf que ici on ne va pas prendre cette expression là, on va plutôt prendre celle-là, parce que celle-là ça va être un peu plus long, tu vois, de remplacer par T et T', enfin, T et T' par les expressions. Là c'est plus rapide, on va remplacer juste k' par moins 3 dixièmes. Donc ça nous donne ça, moins 1, moins k, plus 5 fois moins 3 dixièmes. Alors 5 fois moins 3 dixièmes, ça te fait moins 15 dixièmes. Donc ça te fait moins 3 demi. Donc tu vois, quand tu fais moins 1, moins 3 demi, ça te fait moins 5 demi, donc moins k. Voilà. Donc tu vois, on a toutes... Euh, nos, nos coordonnées donc x, y et z en fonction de k alors ça, ça doit te faire penser à une droite donc je vais juste écrire le 7 cinquième euh, plus k ici, donc tu vois en fait on a une droite qui passe par le point de coordonnées, donc moins 1 dixième, 7 cinquième, moins, moins 5 demi et qui a pour vecteur directeur moins 1, 1, moins 1 voilà. Donc ça tu reconnais normalement, autant représentation paramétrique de plan, c'est peut-être un peu, un peu nouveau, mais représentation paramétrique de droite, en fait, là tu reconnais qu'on a bien trouvé l'intersection en fait, entre P et Q, qui est une droite, c'est normal. Voilà. Donc comme cette droite, bah, si veux, comme la résolution n'a pas, pas posé de problème particulier, on est bien tombé sur une droite finalement ça veut dire que cette intersection qu'on a supposée au départ ben, elle existe d'accord donc on peut dire que P et Q sont séquents donc P et Q ils sont pas parallèles s'ils sont séquents ils peuvent pas ils peuvent pas être parallèles donc c'était faux voilà bon à part cette, euh, cette partie C, c'est un exercice assez, assez classique hein. la partie A et la partie B tu peux te tu peux te limiter à ces parties hein. Si tu as trouvé la partie C trop difficile voilà, bah écoute, on a fini l'exercice, donc moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao